Bonjour à tous, bienvenue sur boursetechnique.com. On est le 5 février. J'aimerais faire une revue de la situation actuelle, où est-ce qu'on en est au niveau des indices qui continuent à poursuivre leur course. Ce qu'on voit peut paraître absolument extraordinaire après avoir connu un creux en décembre, le 24 décembre, dans ces coins-là, le temps de Noël. Euh, on est en rebond depuis ce temps-là et puis ça paraît euh, vraiment impressionnant et les médias traditionnels nous parlent de retour au bull market mais la réalité est tout autre. Euh, je pense qu'il faut vraiment être prudent et puis l'entrée euh, des capitaux dans le marché provient vraiment pas euh, d'acheteurs d'actions, au contraire, euh, ça provient de banques, euh, des banques de la FED, de, de la banque euh, fédérale, euh, du, du Japon, des banques principales euh, euh, ce sont ce sont eux qui achètent des actions qui refont euh, qui font rebondir le marché tel qu'on le voit aujourd'hui mais la réalité est tout autre c'est qu'on a euh, un cycle qui semble être vraiment terminé et ce qu'on va vivre euh, dans les premiers des prochains temps euh, je pense que euh, ça va tenir assez longtemps euh, cette euh, cette période de volatilité va va durer euh, je pense assez longtemps jusqu'au euh, présidentielle américaine peut-être euh, parce qu'on veut absolument pas que le marché euh, s'écroule euh, cependant il peut arriver n'importe quoi et on peut vivre une situation vraiment difficile moi je vais vous montrer les graphiques que je vois ce que je vois dans les graphiques euh, je vois vraiment des, une situation assez précaire euh, je voudrais vous parler de ça, du, du marché euh, euh, de l'achat qui euh, se poursuit mais avec un, un volume qui est pas très très très impressionnant donc euh, c'est ce qui me fait croire euh, qu'on est dans une, une situation, euh, un rebond technique long terme euh, qui va probablement euh, se terminer par euh, une, re, euh, une correction de nouveau euh, et le marché pourrait euh, s'en aller du côté assez longtemps jusqu'aux élections américaines. On veut absolument pas que le marché tombe. Euh, vous parlez aussi du fameux dollar américain, des taux d'intérêt ou... Powell s'est fait gronder par Trump euh, au niveau de la hausse des taux d'intérêt. Le marché aussi a grondé euh, pas mal Powell euh, à ce niveau-là. Mais la réalité, c'est que euh, peu importe ce qui arrive, les taux d'intérêt, si on regarde les graphiques, euh, avant les récessions, les taux d'intérêt montaient, montaient, ont été sur un plateau un petit bout et ensuite euh, ont descendu pour soutenir le marché. La, la marge de manœuvre excusez, est vraiment moins importante qu'avant. Euh, donc euh, au niveau des marchés, c'est ça, on va regarder l'or aussi l'or qui a eu un rebond vraiment extraordinaire euh, euh, depuis, euh, bon, ça fait peut-être un mois, un petit peu plus euh, euh, c'est arrivé à peu près au mois d'octobre, novembre lorsque le marché a craché, euh, l'or, elle au contraire, est allé euh, en, en montée. Euh, là en ce moment, on se trouve avoir une résistance euh, importante euh, au niveau des orifères argentifères aussi, euh, on a eu une montée mais là on est comme en, en en résistance, est-ce qu'on va euh, reconnaître de nouveaux sommets au niveau de l'art? Moi, je pense que oui. Je maintiens ce que j'avais dit. Euh, on a eu une correction, mais on est dans un marché haussier au niveau de l'art. Et on semble aussi avoir, comme je vous avais déjà dit dans une vidéo précédente, euh, avoir une configuration euh, tête et épaule renversée. Donc, c'est une longue configuration qui s'est dessinée depuis... 2013 à peu près et qui se poursuit. Et lorsqu'on pourrait connaître comme montée, euh, pourrait nous amener l'or à de nouveaux sommets, pourrait dépenser le 1400$ euh, l'once. Donc, euh, c'est à surveiller. Euh, c'est ça. Puis, au niveau du dollar américain, on a de la faiblesse. Euh, mais ce qui est important, c'est de surveiller le marché. Euh, comment est-ce que ça va se comporter? Euh, qu on va aller euh, immédiatement au graphique, euh, aller voir ça. Euh, euh, on va commencer par, bon, je vais commencer par le Standard and Poor. Euh, je, je le prends mensuel, puis après on va aller euh, hebdomadaire. Je regarde mon Standard and Poor, poor euh, mensuel ici. Vous voyez euh, comment, je vais mettre ça comme ça ici, plein écran. Vous voyez comment ça se comporte au niveau mensuel. On a une montée. Notre cassure est ici, est arrivé en décembre. On a un rebond en ce moment. Janvier a été très, très, très fort. Février euh, poursuit euh, sa petite montée. Euh, au niveau hebdomadaire, euh, c'est là qui me fait peut-être plus croire que le rebond euh, se poursuivra pas indéfiniment. Regardez ici, je vais. C'est ma ligne de tendance. Je rejoins mon sommet du RSI. Ici, je vais poursuivre ça. Là, en ce moment, on est en rebond et on voit le RSI ici euh, euh, poursuivre de montée. Le prix poursuit de montée, mais on est loin des sommets de 2940, 2950 à peu près. Euh, au niveau du Standard Poor. Donc on monte comme ça, mais on est.. Euh, si euh, je regarde ma ligne de tendance ici, on a cassé la tendance, donc euh, on s'en va à la baisse. Ici, on pourrait monter même jusqu'à cette ligne-là, ici que j'ai mis 2800 à peu près, ce serait très possible. Et même on pourrait... Euh, euh, euh, le Standard Poor's, le Dow Jones pourrait euh, peut-être euh, redécouvrir les nouveaux. de nouveaux sommets, ça pourrait arriver, mais... Euh, euh, un jour ou l'autre, euh, la fête va se terminer. Il euh, faut voir que l'économie, euh, les entreprises, euh, euh, certaines entreprises, oui, il y en a qui ont eu des, des bonnes... Euh, euh, ça, ça va bien, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu des résultats décevants. Et euh, moi, je pense qu'on, ça va se résulter par euh, une, un retest euh, débat et on verra ce qui va arriver. Mais euh, au niveau de la situation au long terme... Euh, euh, je ne pense pas qu'on va euh, retrouver euh, euh, un marché boule comme on a vécu depuis dix ans. Il va arriver un temps où la correction va, va survenir et là, il euh, va falloir euh, vraiment être prête. De toute façon, il y a très peu d'acheteurs réels en ce moment qui entrent dans le marché. Euh, ceux qui entrent en ce moment, c'est vraiment euh, euh, les, les banques centrales qui rachètent encore en essayant de sauver la situation, mais lorsque euh, ça commence à tomber, ça tombe et ça tombe longtemps. Je voyais que rien le. regarder, ça c'est le Dow Jones ici, long terme. La même chose, je vais enlever celui-là pour vous montrer la situation. Euh, en ce moment, on se trouve à avoir cette situation-là ici, du Dow Jones. Euh, on a une montée euh, jusqu'en 2000, première correction, premier crash. Ici, l'autre crash qu'on a eu en 2008. Et là, on est dans cette situation-là, ici. Euh, pour moi, c'est un sommet qui se dessine. Euh, je ne vois pas d'autre chose, mais écoutez, c'est pas moi qui décide, c'est le marché, et le marché a toujours raison. Donc, euh, au niveau du RSI, ici, ce qu'on a eu comme pouvoir, c'est pas très, très fort. Ça ne me convainc pas beaucoup. Au niveau du MAC, c'est la même chose. On est euh, à la baisse. Donc, euh, euh, au niveau du Nasdaq, euh, c'est sensiblement la même chose. Euh, peut-être euh, constater que le Nasdaq a eu une montée très ici, on voit qu'en 2000, euh, lorsqu'on avait eu la bulle des technos, c'est monté très très fort, on a eu une descente et on, eut, on a eu une montée très très importante ici euh, euh, vers les 2001 2000-2001 euh, vous voyez très très bien ici, que euh, je grossisse mon graphique on avait eu une correction et on est remonté comme ça ici. Et c'est probablement ce qu'on vit ici, une remontée euh, de l'espoir. Mais euh, lorsque, sur mon RSI, on a eu un début de descente, euh, eh bien, peu importe la petite montée ici, comme ce qui se produit en ce moment, ici en 2000, euh, ici en 2019, euh, le Mac s'en va à la baisse, donc... Euh, euh, on est dans, à peu près dans la même situation, ça va poursuivre une baisse, donc ça peut être quand même assez long, euh, parce que les gouvernements essaient de maintenir artificiellement le marché haussier, euh, mais euh, la réalité, euh, je pense, va, euh, va finir par nous euh, reprendre, et euh, on va arriver dans un marché euh, en correction, ou euh, en crash, peut-être, on verra, de toute façon, c'est pas important, l'important, c'est de surveiller ici les sommets, le sommet qui s'est construit, et ensuite, euh, euh, ce qui va arriver dans la suite. Au niveau du dollar américain, ensuite on ira voir l'or, dollar américain, on avait eu une, une longue hausse ici à partir de euh, juillet 2014, deux sous -bresseaux. on était tombé, un rebond important, et là, en ce moment, on a cassé une tendance à la hausse, euh, c'est à surveiller si le dollar va se maintenir à la hausse, je ne penserais pas. On a quand même de la faiblesse ici. On voit très bien que le sommet ici euh, n'a pas été dépassé par l'autre. Donc, on était en tendance baissière. Ici, on est encore euh, sûr que le sommet est encore à la baisse. C'était surveillé. Euh, au niveau de l'or, il euh, y a une corrélation. Hein, hein, entre l'or et le dollar américain, si le dollar américain monte, l'or baisse. Mais sur un graphique très très long terme de l'or ici, il y a quand même quelque chose de très positif qui s'est développé. Après avoir un, connu une grande descente jusqu'en 2015, euh, là en ce moment on se trouve à être en, en petite montée. On a eu une descente dernièrement en, juillet, en juin. Ju juillet 2000, euh, 2018 et là on a un retournement ici. Est-ce que, est que ça va durer? Euh, je ne sais pas mais il y a une chose qui est sûre c'est qu'il semble y avoir une longue, comme je vous avais déjà dit, ici euh, une figure qu'on connaît comme tête et épaule renversée euh, qui s'est construite euh, depuis euh, des années. Ici, on a la première épaule, on a la tête, et la deuxième épaule, on pensait que euh, c'était ici, mais je crois que c'est ici. Euh, c'est plus similaire aussi euh, à le fond qu'on avait connu ici en, en 2014. Donc, euh, on a une longue, longue figure de tête et épaule qui s'est dessinée. Euh, Ce qu'il faudrait pour vraiment donner un, un, une conviction profonde aux acheteurs d'embarquer dans le marché de l'or, ça serait de défoncer ici le fameux 1365. J'ai tracé une ligne ici. 1365. Si on traverse ça, eh bien, je pense que le marché de l'or est parti, reparti à la hausse. Euh, je ne sais pas pour combien de temps, mais ça peut être pour un bon, un bon bout. Donc, euh, c'est un peu la situation des marchés. On surveille de près ce qui se passe au niveau euh, euh, des indices principaux euh, qui peuvent être très, très trompeurs parce que si on regarde en ce moment sur... Euh, la, la, les nouvelles traditionnelles, on nous dit, on est dit que le marché est retourné à la hausse et il euh, n'y a aucun problème. Moi, plutôt, je regarde une situation très dangereuse, très précaire, qui est très, très similaire à ce qui s'est passé en, en, oui, 2000, euh, 2000 2001, euh, mais aussi en 2008. Ici, on avait eu un rebond. Euh, ici, euh, on a un rebond aussi euh, de ce qui s'est passé. Mais euh, tout est encore à la baisse ici. Donc, il euh, n'y a rien de, qui me convainc que je devrais embarquer dans le marché. Au contraire, je devrais m'en éloigner. Et au niveau de l'or, j'attends, euh, au niveau des orifères argentifères, j'attends encore euh, une confirmation, je vais vous montrer, euh, pour terminer, une confirmation de cassure à la hausse pour embarquer dans le marché. Et si on embarque euh, dans le marché, je pense que, euh, au niveau de, de, de l'or, des orifères, ça va être un très bon. On, je pense que ça va monter pendant un très bon bout, dû au fait que la dette américaine et de tous les pays euh, est très, très importante. Les dettes euh, des pays dépassent amplement les PIB. Euh, euh, c'est quelque chose une situation qui s'est jamais produite dans l'histoire qu'autant de de dette ou peut-être oui dans le temps des deuxième guerre mondiale mais là en ce moment on est dans une situation absolument phénoménale au niveau de, le, de la dette et je pense qu'il faut qu'il y ait une correction importante ou même un changement de paradigme au niveau monétaire ça pourrait très très bien arriver un reset euh, monétaire et, et là euh, je pense que l'or euh, dans ce temps-là pourrait vraiment exploser et on euh, pourrait profiter d'une vague vraiment impressionnante euh, qui pourrait peut-être nous faire retrouver les anciens sommets de l'or <rire> au niveau des orifères des Argentifère, ben ça pourrait suivre le mouvement. Donc, euh, je suis très très attentif à ce qui se passe en ce moment euh, au niveau au niveau dollar, orifère, argentifère, à cause de la situation mondiale euh, des gouvernements qui euh, qui dope littéralement les marchés avec de, des capitaux qui dans le fond euh, sont de la frime parce que le, le, le le dollar américain ou même les autres devises, c'est euh, des monnaies fiat qu'on appelle, des monnaies fiduciaires qui sont basées uniquement sur de la dette, qui ont pas vraiment de... de de contenu donc euh, les gouvernements impriment l'argent comme ils veulent tout simplement sans restriction donc euh, ce qu'ils font depuis des années surtout depuis les dernières années depuis 2015 où là aussi on s'attendait à une bonne correction euh, c'est d'imprimer de l'argent d'imprimer d'imprimer sans valeur nécessairement à l'arrière de cette euh, fausse monnaie et euh, on injecte ça dans le marché directement en achetant des obligations ou euh, les banques eux-mêmes rachètent leurs actions ou euh, retournent dans, dans le marché boursier au lieu d'investir, au lieu de faire des prêts pour euh, la croissance des entreprises. Donc, euh, cette situation est très, très, très dangereuse et c'est ce, ce qui me fait penser qu'il va y avoir un correctif euh, euh, ça arrivera peut-être pas euh, demain, la semaine prochaine, mais euh, ça va arriver dans les mots ou les années à venir. Euh, la situation ne pourrait pas durer éternellement. Donc, on se revoit bientôt.